Je ressens quelque chose de spécial pour toi. Je veux le meilleur pour toi. Mais ma chérie, si tu choisis d'être triste ou déprimée, si ça te dérange que je reste silencieux ou. Je ne t'emmène pas danser Si ton humeur dépend de ce que je te fais Ou de ce que je te dis Eh bien alors Tu ne sais rien au sujet de l'amour Je ne suis le prince d'aucun conte de fées Je n'ai pas de cheval et je ne vais tuer aucun méchant Mais ma chérie, je t'aime comme l'aube aime le jour Comme la nuit aime les étoiles Comme le corps aime l'oxygène qu'il respire Alors pourquoi tu en profites à peine, amour beau et précieux, amour beau et précieux, je te dis s'il te plaît. Ton bonheur N'est pas ma responsabilité Le bonheur Ne se sert pas Sur un plateau Je peux seulement te montrer Comme il est facile de choisir La joie Et l'empathie L'obligation de te flatter Si je ne le sens pas Je ne vais pas non plus t'applaudir Juste parce que tu es ma fiancée Tu ne comprends pas que j'aspire à stimuler les richesses de ton âme immortelle On doit, on doit compte On doit, on doit compte avec moi, tu me demandes des choses que je ne sais réussir Mais ma chérie Je suis en train de t'offrir le meilleur de moi je te raconte mon intimité et non je n'en ai pas honte Je ne partage Qu'avec toi Je te prête main forte Tous les jours Et je t'embrasse avec Un grand sourire Alors pourquoi Tu te fais de la peine et exprime un manque d'affection Et exprime un manque d'affection S'il te plaît Tu veux toujours avec Le désir au bout des lèvres Mais ma chérie Tu t'es interrogé sur mes besoins Tu t'es intéressé à mes idées sur mes principes de vie. Je t'apporte le café au lit, je laisse des mots doux entre tes vêtements. Alors pourquoi tu n'accordes pas d'importance à ma sensibilité, à mon beau et précieux?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 toi compte s'il te plaît Rends-toi on on compte s'il te plaît Rends-toi compte s'il te plaît